Salut les où vous soyez sur cette planète, j'espère que vous allez bien, hier on était dans le jardin avec la petite Lulu, et puis euh, la caméra, l'ordinateur. La lune était super belle, et franchement elle m'a offert un très beau cadeau, le plateau d'Aristarque. mais alors pile poil éclairé comme il faut, et j'ai pu faire des choses magnifiques, venez voir. remettre la vallée voilà magnifique hein donc le plateau d'Aristark le plateau d'Aristark ici là ici on a euh, agricola je sais pas si on le voit bien agricola ici voilà, on voit bien le on voit bien la vallée la vallée de Schrotter. on la voit bien si je peux faire une mise au point ouais comme ça c'est pas mal hein donc là je suis en train de, de capturer je suis en train de faire une capture vidéo donc après je ferai un, un stacking pour bon, ce qui m'embête c'est que j'ai ici des, des petits points euh, c'est sur. je ne sais pas si c'est sur la caméra ou si c'est sur. Euh, ouais, ça va être sur la caméra, sur la vitre de la caméra. Du coup, je vais avoir des petits points noirs sur ma vidéo, ce qui est pas génial. Voilà. Donc là, on a. Je ne sais pas. On la voit pas bien. Hein. Je vais essayer de tourner le. Voilà, on a la bête avec la caméra pointé euh, direct sur The Moon. Alors l'OUN. Vous voyez euh, ce qu'on peut réussir à faire avec une euh, petite lunette de 70 mm. Hein, la vallée de Schrotter, comme je vous disais qu'on pouvait la voir, il n'y a pas de problème. Magnifique, hein, ce petit plateau. Bon là comme la caméra, elle est en. Je l'ai désaturée en noir et blanc. Du coup, on ne voit pas la, la couleur. Hein, on ne voit pas la couleur du plateau d'Aristark. Ça, il faudrait avoir un, un visuel, euh, faire une observation visuelle à, à l'oculaire hein, pour euh, noter euh, noter tout ça. Hop là, hip, descend un petit peu. Pas facile avec euh, une monture euh, avec des petits flexibles. Voilà, ça marche. On va, on va remonter un peu tout ça. Voilà, la mise au point est pas trop mal si je peux augmenter la luminosité de la caméra ouais, bon. pas mal pas mal donc là on est sur euh, exposition 15,6 millisecondes voilà on a un quick pic à 1 60 1 60e de seconde on a réglé les gammas <coughs> à à 104, le sharpnet, euh, sharpness à 26, la saturation je l'ai mis à 0, voilà, pour avoir un, une image noir et blanc. Euh, le U je l'ai mis à 3, le contraste à 14, le brightness à 3. J'ai pas mis d'option de, de filtre. Oh ben bah, j'ai plus j'ai plus rien. J'allais dire aussi. Voilà. Donc on a la courbe de couleurs l'histogramme, donc j'utilise je me suis trop rapproché sharp cap avec la foule la micro couleur full hd de chez Bresser hein, donc il nous fait des, des images pas trop dégueu donc on est le c'est l'observation du 6 ops, du 6 mars 2020 il est 23h09 voilà donc hop. quand je vous dis qu'on peut voir tout ça avec une petite euh, une petite lunette c'est nickel ouais, c'est magnifique alors vous qui avez des, des engins beaucoup plus puissants ou, ou presque euh, qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous réussissez à faire et à sortir moi en tout cas je me régale avec ma petite Lulu de 70 mm. Ouais, je me régale. Voilà, voilà les amis, euh, Moon Explorer. Voilà un exemple euh, d'observation que vous pouvez faire grâce à Moon Explorer. Je vous renvoie à la vidéo euh, du plateau d'Aristarque qui est euh, à mon avis euh, une des meilleures pour l'instant de la série Moon Explorer, hein, parce que je m'améliore de, de jour en jour sur cette euh, série. Hein, J'essaye d'être le plus le plus complet possible sur euh, mes descriptions. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Euh, Dites-moi s'il manque des choses, s'il y a des choses que vous voulez euh, que je vous explique. Voilà. Bon, bah écoutez, on va, on va couper là, parce que là, du coup... Euh, j'ai assez d'images pour stacker. Je vous mets à la fin de la vidéo le résultat de, de cette observation à la caméra du plateau d'Aristark. Stark. Voilà.